Good morning. Alay iden tis rajdlu le Nishmat avam deha ibn Isra'q befani dvora bat ester e Rozet Zohara bat Sultana. Si vous citez vous aussi de lien prochaine tude Mishnah contactez le 5 minute éternel nous et je ma secritaire bat periket vav Mishnah vav. Ha Isha shehalkha hi u ba'ala le medinat Yam u ba'a ve amramet ba'ali. Tina saviti tolobata. asura ait bat Yisrael la kohen tohal bat ruma. On continue à parler du témoignage d'une femme, euh, du témoignage pour une femme dont son mari est porté disparu à l'étranger, il est parvenu, soit, selon la Torah, car je répète pas rapidement le, le, le principe, selon la Torah, pour pouvoir permettre une femme, pour pouvoir permettre Madame Arad, la pauvre, qui attend son cher mari Ron Arad depuis tellement longtemps, pour pouvoir le permettre, permettre lui permettre de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, on ne peut pas se fonder sur des suppositions qu'il est peut-être mort, parce que peut-être qu'il n'est pas mort, peut-être qu'en réalité c'est est devenu agent secret, de, on n'en sait rien, et si on n'en sait rien, peut-être que sa femme elle est encore mariée à lui, et si elle est mariée à lui, on ne peut pas la permettre d'aller se remarier, c'est une échatiche. même si ça fait déjà 28 ans, en 30 ans peut-être. D'accord, il n'y a rien à faire. C'est bloqué. On a quelques, quelques.. Alors maintenant, après, il y a de la route. On va pouvoir se fonder sur certaines situations, sur le témoignage d'une personne, sur deux. Ça, on va pouvoir quand même se fonder plus ou moins. On avait appris que, malgré tout, même si on ne va pas se fonder sur le témoignage d'une femme même, ou de quelqu'un qui est pas sous l'aïe doute en général, pour le témoignage du témoigné, de, de du mari qui est mort, alors une femme a crue. Mais cependant on a vu qu'il y a des femmes qui ne sont pas crédibles, c'était dans le Mishnah la Mishnah d'Aleth. En l'occurrence, la co-épouse. Si elles sont toutes les deux mariées à Réhouven, Rachel et Léa, deux, deux femmes qui sont mariées à Réhouven, Rachel ne peut pas témoigner pour Léa. Ok, on a vu déjà quelques situations originales, maintenant on en a une nouvelle. Réhouven est partie avec Rachel à l'étranger, et Léa elle est restée ici. Ok. Le Rachel débarque de l'étranger et nous dit, ouais, son mari il est mort. Alors maintenant, Rachel, le principe je donne le principe très rapidement, pour elle-même, Rachel, elle est crue, elle pourra se remarier. Mais pour Léa, elle n'est pas du tout crue. Mais elle n'est pas du tout crue, alors pas du tout, du tout, du tout, comme ce qu'on va voir dans la Mishnah, c'est le principe. « Aisha ubala Une femme qui est partie, elle et son mari, à l'étranger, « Amra met Bali. Après, elle débarque, elle revient, elle nous dit que son mari est mort. « Ti à l'octobata » elle pourra se remarier et même prendre sa touba aussi. Tandis que Vetsarata Asura, sa co-épouse, la deuxième femme de son mari, elle est interdite de se remarier. La pauvre, elle est bloquée. Mais elle a quand même un petit avantage selon Rabbi mitruma. Imaginez que maintenant, son mari, Reuven, c'était un Kohen. Elle, elle est Batisrael. Qu'on soit clair, vous connaissez le principe. Si elle n'a pas eu d'enfant, alors, quand son mari, on avait déjà pris un terre entier en haut, à Père et Cohen Gedol, on avait appris qu'une femme bâtie Israël, quand elle se marie avec un Cohen, elle peut manger de la trauma. Le jour où son mari décède ou qu'il la divorce, elle ne peut plus manger la trauma, sauf s'il lui a laissé un enfant. S'il lui a laissé un enfant, alors il reste un reste, un résidu de son, de son mariage avec le Cohen, son fils peut lui permettre de manger la trauma. Ok mais si elle n'a pas eu d'enfant, elle doit repartir dans la maison de son père, c'est fini. C'était une bâtisse israël, pas une cohenette. Si son mari, Si son mari est mort, elle repart chez son père. Et elle ne mange plus de la trauma. Là maintenant, on a une situation comme ça, qu'il y a quelqu'un qui vient qui nous dit que son mari est mort, son mari Cohen qui est mort, mais plutôt on a, on a la coépouse qui vient qui nous dit que son mari est mort, et à la coépouse on lui permet d'aller se remarier avec quelqu'un d'autre. On arrive dans une contradiction terrible. On va la permettre d'aller son mari avec l'autre parce qu'on lui demande si tu nous dis que le mari est mort, il est mort. Mais toi, par rapport à la co-épouse, t'es strictement pas cru. Et si t'es pas cru, tu sais ce que ça veut dire Ça signifie que si elle, c'est une bête israël, elle pourra continuer à manger la trauma parce qu'elle continue à supposer que son mari est encore vivant. C'est pas son problème qu'on lui raconte que son mari est mort. En l'occurrence, si je veux traduire ça avec euh, Madame Arad, et, euh, allez, le niche 3 de Je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas. En tout cas... Et il y a si son mari, elle a encore. Euh, euh, si maintenant Ron, c'était un Cohen, et bien sa femme, elle continue à manger de la trauma. Tant qu'on n'a pas eu le témoignage que son mari est mort, elle continue à manger de la trauma. Même s'il si y a la co-épouse qui vient et qui nous dit que son mari est réellement mort. Elle, la co-épouse, vous vous rendez compte, la co-épouse, on lui dit, vas te marier. Pourquoi tu vas te marier C'est que son mari elle est mort. Tant, Tant contre, contre, si son mari n'est pas mort, c'est une qu'elle est en train de faire et C'est une femme, c'est un adultère terrible à chaque fois qu'elle est avec le nouveau mari. C'est pas notre problème, elle est crue. Mais par rapport à la co-épouse, elle est strictement pas crue, à la co-épouse, elle continue à manger de la tromba. Il y a tout ça qui est mis à pec. Parce que c'est même pour manger de la tromba vidorita ou de ramadan. C'est possible que ce soit même permis de manger de la tromba vidorita. On arrive des fois... dans la lacha, vous savez, la lacha, ça fonctionne pas avec du, du, du, du reggae, chez du sentiment, ouais, mais je la sens pas. Là. Pas du tout. Ça va strict. Toi, tu as plus de témoignage, tu continues, toi, tu eu un témoignage, tu t'arrêtes. Et ça fonctionne comme ça. Chaque fois qu'on va fonctionner avec des rasacos, avec toutes sortes de situations, on arrive des fois, c'est une vraie contradiction. T'as une femme qui va continuer à manger de la trauma alors qu'elle n'a pas le droit qu'elle la connaitre parce que tu supposes que son mari est vivant, quand, euh, est au même moment, tu considères que son mari il est peut-être mort et tu permets à l'autre femme de la se marier, c'est comme ça. Ça, c'est la vie de Rabbi Tarfon. Sur ça, Rabbi Akiva, mère, « C'est pas... Elle ne pourra pas... Euh, ça ne la dispense pas de la Vera qu'elle est peut-être en train de transgresser. C'est pas possible de, de faire une situation pareille. Rabbi Akiva, est cholec sur cette situation. Et là, il veut dire quoi ?« le ou si elle veut qu'elle ne pas transgresser, elle n'aura pas le droit de se remarier. Léa, elle ne pourra pas se remarier parce qu'elle ne peut pas se fonder sur Rachel. c'est vrai. Mais elle n'aura pas le droit de manger la trauma parce qu'elle devra quand même craindre. Malgré tout, si de toute façon, on a le Bédine l'a permis déjà à l'autre d'aller se remarier, ça veut dire que maintenant, c'est une situation éventuelle au moins que, son, que le mari est mort. C'est au moins une éventualité par rapport à elle, elle ne pourra plus manger la trauma, d'accord et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachak, Kohl, Touw, Selah.